Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Olga Mbani, votre humble euh, de consultant de business. Alors, aujourd'hui encore, je viens vous présenter euh, une opportunité très intéressante où vous pouvez vous faire de l'argent sans investissement du tout. Alors, le site mmh. s'appelle fun C'est un site de cashback que vous pouvez, euh, où vous pouvez vous inscrire et faire des achats, si vous faites des achats en ligne via euh, le lien. Euh, FUNC vous avez ce qu'on appelle le cashback ou alors c'est un retour sur investissement d'un de, de, de, certain pourcentage sur les sites affiliés à FUNC donc sur FUNC on gagne de plusieurs façons vous pouvez gagner euh, de l'argent euh, en vous inscrivant c'est à dire euh, ça c'est quand vous avez, vous avez, déjà, vous avez à votre cashback donc FENC vous permet de gagner de l'argent en parrainant vous voyez là vous pouvez faire des challenges donc par semaine vous pouvez gagner chaque semaine 10 euros vous voyez c'est à dire si vous êtes euh, premier ou parrainez plus en une semaine vous gagnez 10 euros moi j'en ai gagné plusieurs fois donc si vous êtes deuxième vous gagnez 5 euros si vous êtes troisième vous gagnez 3 euros et donc les cinq premiers sont euh, sont primés donc vous voyez que l'affiliation ici paye vous n'avez pas besoin d'investir quoi que ce soit mais si vous voulez euh, retirer vos gains, euh, vous devez euh, activer au minimum un cashback. C'est-à-dire que vous devez faire un achat sur un des sites affiliés d'au moins 1 euro. Et votre cashback sera euh, validé. Donc, vous allez voir que ici, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'achats en ligne. Donc, du coup, euh, j'ai fait certains achats avec AliExpress et j'ai pu valider... Euh, ça, ce sont mes cashbacks en attente. Donc, j'ai pu valider euh, mes achats. Voilà. Vous voyez là que j'ai déjà à l'inscription, vous avez un bonus de 3 euros. Et ensuite, à euh, j'ai fait un cashback de 5%. Donc, voilà. J'ai fait les achats de 7 euros et j'ai bénéficié de mon cashback ici, comme vous pouvez le voir. Et j'ai deux cashbacks en attente. Donc, euh, quand vous avez au minimum un cashback validé, vous pouvez initier votre... Euh, votre retrait et comme je le disais tantôt pour avoir votre gain de votre lien de parrainage vous partez juste à lien de parrainage et voilà vous vous partagez votre lien de parrainage à vos amis par mail sur Facebook comme vous voulez aussi vous pouvez gagner euh, sur fancy euh, avec les, les liens d'affichage vous voyez en partageant en diffusant en vous inscrivant donc en vous inscrivant sur des sites ou en partageant votre lien même euh, le nombre de vues vous euh, euh, les, les, on appelle ça les gains d'affichage c'est à dire le nombre de fois que votre site sera affiché euh, votre lien sera vu voilà vous avez des gains dessus donc euh, moi particulièrement cette vidéo c'était juste pour vous montrer que vous pouvez gagner avec femme donc vous voyez que moi j'ai déjà gagné euh, 30 euros avec femme et j'ai 0,31 euros en attente ça c'est pour mes gains cashback et le minimum de retrait ici c'est 20 dollars moi ce que je vais faire dans cette vidéo c'est juste de montrer que ça marche donc je vais aller dans paiement et demander le retrait de... je vais demander le retrait ici là vous voyez les conditions pour avoir son paiement il faut que votre solde soit supérieur à 20 euros votre profit doit être complet, vous avez un minimum, un cashback validé. Donc, euh, et je vais vous donner le secret, le secret pour, euh, parce que FUNC, il faut être dans certains, c'est pas forcément, il faut, il faut, il faut être euh, dans certains pays pour pouvoir faire, euh, pouvoir vous inscrire dans FUNC et faire vos cashbacks. ça là. Donc... Euh, je vais à la fin de la vidéo vous montrer une opportunité, pas une opportunité, euh, un VPN que vous pouvez utiliser pour vous inscrire dans des sites qui ont l'accès limité pour les Africains. Donc, euh, avec ces VPN là, vous pourrez bien évidemment mettre un pays France. Si c'est la France qui est permis bien l'euro. Si c'est les États-Unis uniquement, alors vous mettez votre VPN à US. Point final et vous êtes aux États-Unis et vous pouvez vous inscrire sur les sites et faire des gains. Moi, dans la plupart des sites, c'est ce que je fais. Hein. Donc voilà. Euh, on va demander le paiement. Moi, je vais demander le paiement par PayPal. Voilà, vous voyez mon mot de paiement PayPal. Mon adresse PayPal est déjà renseignée. Voilà. Paiement en cours. Voilà. Mon de règlement PayPal, montant 30 euros. Donc là, je vais juste rester en attente de, de ce paiement-là. Voilà. Euh, dans la prochaine vidéo, je vous montre quand, euh, le logiciel ou alors l'extension qui va vous permettre de bypasser certaines restrictions de pays pour pouvoir faire certains jobs sur euh, Internet. Donc, euh, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker. On se dit à très bientôt pour, les, pour la future euh, vidéo.